Bonjour, c'est Pierre Maumont. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier dans laquelle je vais partager avec vous des réflexions essentielles qu'il convient d'avoir avant d'accepter une offre de prix pour l'achat d'un bien immobilier ou avant de proposer soi-même un prix. Je vais pour ça vous raconter une anecdote personnelle qui est la suivante. Il y a une quinzaine d'années, j'ai acquis, dans le centre de Marseille, un appartement dans le but d'éviter d'être locataire tout en étant proche de mon lieu de travail. J'ai trouvé cet appartement. Il faut savoir qu'à l'époque, on était dans une période, une période de, de poussée à la hausse des prix immobiliers qui était déjà en cours depuis plusieurs années. Et les prix surtout dans des centres-villes comme Marseille euh, se trouvait bien sûr euh, assez propulsé vers le haut. Le prix qui m'était proposé à ce moment-là était un prix qui était certes dans l'eau de la fourchette, mais qui n'était pas délirant. Euh, ce prix était conforme à ce que l'on pouvait euh, trouver dans, dans l'environnement, dans, dans et euh, toute personne qui voulait pouvoir conclure une transaction dans, en tant qu'acheteur, devait accepter ce, ce niveau de prix, euh, éventuellement obtenir une toute petite remise, mais l'alternative était ou d'accepter de payer ce genre de prix à ce moment-là, ou ben, de, de différer, de différer son acquisition ou de la faire ailleurs. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas la faire ailleurs, puisque l'objectif était d'acheter à peu près là où j'achetais, compte tenu de la proximité par rapport à... À mon travail, et ce qui était mon, mon, mon objectif de, de base, j'ai donc accepté ce prix et conclu ma transaction. J'ai habité le, le bien pendant euh, quasiment six ans et au bout de ces six ans, j'ai déménagé du fait que j'ai changé mon, euh, mon, mon centre géographique d'activité et à ce moment-là j'avais le choix entre donc vendre le bien ou le mettre en location. J'ai choisi de le mettre en location parce que j'étais conscient déjà à cette époque que le marché immobilier s'était retourné et que les prix qui se pratiquaient pour le type de bien dont j'ai à propriétaires à là seraient inférieurs à ce que j'avais payé, d'autant que vous savez quand on achète un immobilier, il y a le prix du bien lui-même et puis il y a les frais de notaire. Quand les frais de notaire viennent augmenter de manière non négligeable, le prix du bien. Alors j'ai décidé de gagner du temps et j'ai mis le bien en location. Cette stratégie qui, qui, qui sur le papier paraît évidente, dans mon cas elle était d'autant plus que le, le, le loyer auquel je pouvais louer ce bien me permettait d'être totalement couvert de l'ensemble des frais qui sont les, les grands classiques en matière de location, donc euh, euh, le, le remboursement du prêt, la taxe foncière, les charges de copropriété. Euh, donc je fais une opération qui était financièrement à l'équilibre. Donc un dollar. Et puis le temps, le, temps, le temps a passé, le marché a continué son évolution. Et comme je suivais l'évolution de ce marché et notamment particulièrement des prix de mon bien, il s'est avéré que la tendance à la baisse sur mon bien se potentialisait avec le temps et j'ai donc souhaité le vendre pour mettre fin à cette situation. J'ai donc fait le nécessaire auprès de mon locataire pour lui donner son congé en respectant les formes légales, ce qui est très important de nos jours. Il faut connaître les formes légales, euh, on risque simplement de ne pas pouvoir vendre. Hein. Euh, et à partir de, à partir de là, euh, la, la vente s'est soldée pour moi par une perte de 19 000 euros. Alors, 19 000 euros, c'est un peu plus de 20 de ce que j'avais payé, euh, donc en gros, 12 ans plus tôt, hein, puisque 6 ans de location qui, qui succédait à 6 ans d'habitation personnelle. Euh, donc, une perte de à peu près 20 Ça. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas vraiment une bonne affaire à tel point que ça interpelle et on veut trouver les, les raisons pour lesquelles on se trouve dans cette situation, de façon à ne pas les, ne pas les, les reproduire, et euh, puis parce que quand il nous arrive quelque chose, on bien comprendre ce qui se passe. Alors j'ai analysé trois raisons et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous citer ces trois raisons et attirer votre attention sur leur caractère essentiel, et qu'il faut impérativement considérer. La première, c'est que j'ai acheté, je vous l'ai dit, en haut, enfin en haut, dans une période de hausse, dont je ne pouvais pas savoir si on était en haut de la période ou pas, mais en tout cas, dans une période de hausse, on est soumis à une réalité qui est le, le niveau des prix. Je vous expliquais pourquoi j'ai accepter. Alors, l'inconvénient, le commentaire à faire, c'est que l'inconvénient d'acheter cher, même si c'est un cher relatif, c'est-à-dire un cher qui est dans le marché, euh, c'est qu'en cas de retournement du marché, eh bien on, est, euh, on est sur des biens qui vont plonger plus vite que les autres. Parce que bien évidemment, quand les prix ceux qui baissent en premier, c'est ceux qui sont plutôt un peu, un peu plus chers. Voilà. Euh, donc ça, c'est le premier point. Première erreur. On va dire que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur de naïveté, puisque j'étais conscient de la chose, mais euh, le choix, j'ai fait un choix à ce moment-là qui était d'acheter, peut-être plus judicieux, de différer euh, cette acquisition de quelque temps. La deuxième, la deuxième erreur, ça tient à l'évolution du quartier. Euh, je savais que le quartier dans lequel je me positionnais, le centre de Marseille, euh, était un quartier dont l'évolution euh, risquait d'être défavorable. Euh, pour autant, mon analyse était que, même si cela se produisait, ça se produirait à une vitesse suffisamment lente pour que le, la valeur de mon bien ne soit pas impactée trop vite et que je puisse le revendre si je décidais de couper court au phénomène en me séparant du bien. Et puis, il y a une troisième erreur que j'ai faite et qui, elle aussi, est très importante et, et pour laquelle j'insiste sur... L'importance qu'il y a pour des candidats à l'achat à s'intéresser à cet aspect, c'est l'évolution propre de l'immeuble dans lequel j'ai acheté mon appartement. Il se trouve que cet immeuble avait une particularité c'était géré par un syndic bénévole, c'était une petite copropriété de quelques lots. Et les syndic bénévoles, ça a des avantages parce que c'est un petit peu moins cher, quoique quand on veut qu'ils fassent leur mission dans des conditions. Euh, parfaite, il faut souvent joindre des services juridiques que l'on paye, et ce qui rend leur coût pas très éloigné du, du coût des syndicats professionnels. Euh, mais surtout, il y avait dans la copropriété un copropriétaire qui, de manière systématique, euh, refusait de faire des dépenses et donc s'opposait à toutes les résolutions qui étaient proposées à l'Assemblée Générale par le syndic, ce qui n'empêchait pas bon nombre de ces résolutions de passer, puisqu'en général, il y avait quand même une majorité de copropriétaires qui étaient favorables à l'exécution de ces résolutions, qui assez souvent étaient des dépenses de travaux, d'améliorations diverses. Euh, mais par contre, euh, cela pouvait permettre, euh, pour des résolutions pour lesquelles les majorités étaient moins évidentes, de ne pas passer, et puis même quand des résolutions passaient, euh, si euh, pour lui le coût en tant que copropriétaire, euh, était, lui semblait-il, excessif, eh bien, il ne payait pas. Alors, bien sûr, un copropriétaire qui ne paye pas, il, il encourt en les foudre du syndic, euh, c'est-à-dire des, des poursuites devant les tribunaux, etc. etc. Euh, maintenant, un syndic bénévole, c'est un copropriétaire parmi les autres. C'est donc difficile euh, pour lui, euh, en tout cas beaucoup plus difficile que s'il était un professionnel qui n'a rien à voir. Euh, si ce n'est le mandat avec les copropriétaires, de, de faire le gendarme. La conséquence de ça, c'est que l'entretien le, de l'immeuble s'en est trouvé euh, insuffisamment euh, poussé, et ce qui a donc favorisé une certaine dévalorisation, même si elle n'a pas été très grande, parce que l'immeuble restait malgré tout un entretien correct, mais ça a tout de même favorisé la dévalorisation de l'ensemble des appartements dont le mien. Donc le, le résumé, c'est que mon bien a baissé parce que d'une part, il y a eu retournement du marché et que j'étais excessivement... Euh, j'avais acheté excessivement cher par rapport à ce type d'hypothèse. Euh, la deuxième, c'est que euh, l'évolution du quartier euh, a été euh, dans le sens que j'anticipais, anticiper c'est-à-dire euh, défavorable, mais a été un peu plus rapide. Et euh, la troisième, c'est que l'immeuble dans lequel euh, se trouvait l'appartement que j'ai acheté était difficile à gérer, y compris dans le sens de, du maintien de son état, euh, parce qu'une seule personne était en situation de bloquer ou de gêner fortement l'exécution des résolutions, et, et, et notamment des résolutions d'entretien. Alors, vous en, en concluez vous-même, mes conseils, euh, on va prendre les conseils en sens inverse par rapport à, à l'ordre dans lequel je vous ai indiqué ce qui, qui s'est passé. Bah, le premier conseil, c'est au niveau de l'immeuble dans lequel vous investissez, regardez bien ce qu'il a de sa gestion, regardez bien quel type de il a, regardez bien les PV, puisque vous savez quand vous achetez un appartement, euh, vous avez le droit à se confondre les PV des, deux, des trois dernières années, regardez bien les PV de l'Assemblée Générale, euh, et vérifier que les travaux qui ont été décidés ont pu être exécutés. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a des problèmes de gestion avec la copropriété. Regardez également s'il n'y a pas des, euh, des, des actions en cours euh, contre des copropriétaires, euh, là aussi ce n'est pas bon signe euh, sur la, la possibilité dans l'avenir que la copropriété soit gérée correctement. Ensuite, l'autre élément dont je vous fais part, c'est l'évolution du flamorbe du quartier. Donc là aussi, il faut euh, se donner les moyens euh, d'anticiper dans quel sens le quartier va évoluer. Et une fois que le, cette anticipation est faite, euh, si le sens que l'on découvre est un sens de dégradation, il, faut donc, il va falloir se donner des marges au niveau du prix qu'on va négocier, euh, parce qu'il faut intégrer un certain pourcentage de décode de notre bien dans l'avenir. Et ce, ce pourcentage va dépendre évidemment de la durée au bout duquel on va vendre le bien. Euh, tandis que la durée pendant laquelle le phénomène défavorable se sera produit. Et puis il y a également euh, le dernier point, c'est le dernier point qui était, que je faisais dans le premier, qui est euh, l'évolution du marché de l'immobilier. Euh, je vous dis que je n'avais pas acheté, euh, que j'avais acheté trop cher, euh, mais que c'était raisonnable. Cela dit, c'était raisonnable, mais ça ne l'était pas. Alors, je, je, je détaille un peu ce que j'entends par là. Euh, en en matière d'achat immobilier, il y a deux niveaux de trop cher. Il y a le, il y a le trop cher qui est délirant, qui est stupide, qui consiste à acheter, parce qu'on n'a pas vérifié ou parce qu'on s'est emballé, euh, un bien au-dessus du sommet de la fourchette de prix qui se pratique. Je n'étais pas moi dans cette erreur. Je l'ai acheté à l'intérieur de la fourchette, mais vers le sommet, donc ça pouvait paraître raisonnable, je vous ai dit, j'avais le choix, en gros, entre accepter ces conditions ou ne pas faire. Bon. Euh, J'ai décidé d'accepter. Cela dit, ce n'était pas raisonnable, parce qu'on était dans une, une période de hausse de l'immobilier qui durait depuis des années, et qu'il fallait donc envisager sérieusement qu'avant que je ne revende le bien, quelle qu'en soit la cause, parce l'époque où avait je, je n'avais pas décidé que je me rendais dans 3 ans, dans 6 ans ou dans 10 ans, je ne savais pas quand je revendrai, euh, je partais du principe qu'il était probable que je ne le garderai pas pendant 20 ans, mais enfin, euh, euh, le, la date de, de sortie n'était pas définie, et donc tout scénario sur l'évolution des prix était possible, et en particulier un scénario de retournement des prix. Et quand on achète en période de hausse, enfin une période accumulée de hausse, il faut anticiper un retournement défavorable, qui peut très bien pas se produire, mais il faut aussi prendre une, une marge là-dessus. Alors, la conséquence de cela, c'est que l'ensemble des marches que l'on va prendre peut nous amener à faire une, une offre, une, une contre-offre au vendeur que celui-ci n'acceptera pas. Euh, tout simplement parce qu'au moment où on fait l'acquisition, ben, le marché lui donne à penser qu'il peut se permettre de ne pas accepter notre offre. Eh bien, le, vous serez à ce moment-là confronté à ce qu'a été moi mon dilemme, c'est. Acheter à des conditions qui, objectivement, ne sont, pas, ne sont pas raisonnables, même si elles ne sont pas délirantes, ou ne pas acheter. Euh, C'est ça le vrai sujet. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, puisque alors, ensuite, euh, comme dit, chacun vous à sa porte, et ça dépend euh, de, de vos objectifs de, de coût en moyen-long terme. Euh, mais il faut déjà savoir poser le problème, et il se, il se pose en ces termes. Et voilà pour, voilà pour aujourd'hui. Se pose évidemment la question, dans le cas d'un investisseur immobilier, euh, parce que dans le cas d'un investisseur immobilier, outre les, les commentaires que je viens de faire, il y a également d'autres éléments qui, qui interviennent dans la fixation du niveau de prix qui est acceptable. Et ça, ça fera l'objet d'une autre, autre vidéo. Donc pour aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus il y a déjà de matière à réflexion à partir de ma douloureuse mésaventure. Vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant comme d'habitude sur l'icône sur vert et bleu que vous avez en bas à droite ou sinon sur le lien d'abonnement qui se trouve en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, il y a également un lien qui vous mène vers un livre que j'ai publié qui s'appelle « Trois secrets de l'immobilier rentable » et qui vous ouvrira des perspectives sur d'autres façons de faire de l'immobilier euh, que celle qui passe par euh, une position classique euh, qui est implicitement celle de euh, la vidéo que je viens de partager avec vous. Alors je vous dis, euh, ben plutôt je vous souhaite la meilleure, euh, la meilleure étude possible de, de, tout ça, de tout ça, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt